Ok, bah salut Régis Salut euh, Du coup on est là pour... Euh, tu tu m'as parlé la dernière fois d'un village qui s'appelle euh, Prats des Molo, Ouais. qui a priori euh, vise euh, l'autonomie énergétique peut-être, et entre autres. Euh, et du coup, bah c'était pour savoir, euh, pour que tu nous parles un peu de ce village-là euh, euh, qui est dans la Catalogne française il me semble. C'est ça. Voilà, et que tu nous en parles et que qu'on puisse parler aussi plus généralement d'autonomie énergétique et d'autonomie... Euh, d'autonomie locale globalement. D'accord. Ok, bah effectivement, euh, tu as bien introduit le truc, Prats des molos c'est un petit village perdu dans les montagnes des Pyrénées, il y a environ 1000 habitants. Donc effectivement, ce sont des catalans et ça se, sent, ça se sent pas mal. Il y a le côté autonomie et, et indépendance, sans vouloir rentrer trop dans le cliché, euh, qui est quand même euh, assez présent. Donc je vous rasse un peu le tableau déjà, c'est magnifique. Moi j'y suis allé il y a un, un petit mois maintenant pour aller les interviewer, faire un reportage et comprendre un peu ce qu'ils faisaient dans le cadre de mon travail. Donc c'est très beau à peu près à 1000 mètres d'altitude dans les montagnes. C'était jour-là baigné de soleil. Il y a des forêts, euh, il y a des forêts de, de partout. Euh, et c'est un territoire qui est assez grand puisque en fait c'est 1000 habitants. Mais le territoire de la commune porte sur environ 149 hectares. C'est plus grand que Paris en fait en termes de, de superficie. Paris je crois c'est 109 hectares ou un truc comme ça. Alors du coup moi là-bas j'ai rencontré euh, des habitants, euh, j'ai rencontré le maire, j'ai rencontré un agriculteur et j'ai rencontré l'administrateur euh, enfin, principal de la régie municipale, puisqu'il y a un modèle de, énergétique là, de, de l'énergie là-bas qui est assez euh, particulier, euh, qui s'appelle David et du coup avec qui j'ai passé la journée et qui a pu me raconter un peu l'histoire. donc effectivement on avait passé déjà une heure et je vais essayer de vous retranscrire alors si vous le voyez un jour il vous fera certainement de mieux que moi mais ce que j'ai retenu de leur histoire parce qu'elle est, euh, est importante donc euh, Prince des Molos en fait euh, c'était euh, la deuxième ville euh, du département je crois que c'est les Pyrénées orientales là-bas euh, en termes de puissance économique ils ont été jusqu'à euh, 3000 habitants euh, au début du, euh, du 20 siècle. Euh, et il y avait euh, beaucoup beaucoup d'agriculture, des euh, choses comme ça. Euh, et en fait, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, euh, en 1940, un pan de montagne qui s'est complètement effondré et qui a euh, bloqué la vallée. Euh, et euh, du coup il euh, y avait des inondations, il y a euh, de l'eau qui s'est engouffrée dans la vallée et qui a complètement tout dévasté. Et en fait il y a eu. ça a un nom là-bas, je ne me rappelle plus, il me l'avait dit, mais c'est vraiment un événement très marquant chez eux parce que le, le pan de montagne a bouché la vallée, l'eau a ah, monté, monté, monté, monté, et à un moment le pan de montagne qui bouchait bah, s'est enlevé et l'eau s'est déversée euh, en aval. Et euh, voilà, il y a eu, ça a complètement dévasté la vallée en dessous, euh, il y a eu des morts, enfin voilà, ça a été un événement assez horrible. Et du coup, euh, l'État français a jugé que les habitants de Pras-des-Molos étaient responsables de ça, ce qui est quand même assez dingue. Euh, et donc, du, du coup, ils ont exproprié euh, des habitants là-bas, des agriculteurs. Et donc, du coup, toutes les forêts qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de forêts, sont des forêts artificielles qui ont été replantées à ce moment-là, puisqu'ils ont enlevé les deux tiers euh, des propriétés des gens euh, pour les réinvestir en forêt. Alors... Euh ça paraît un peu violent comme ça, si après on réfléchit dans une logique de, de commun, bon, on est aussi quelque part sorti de, de la propriété privée et d'une agriculture. Alors c'était une agriculture un peu traditionnelle à l'époque, mais qui aurait pu devenir une agriculture intensive aujourd'hui. Donc bon voilà, c'est est juste que le procès, c'est enfin, pour expliquer, sans le juger, un peu le, le, le, le, le... Si tu veux, cette histoire qui a plusieurs décennies est quand même encore assez présente dans le, dans le village. Donc voilà un peu pour le, pour le, pour le cadre, euh, c'est devenu en fait du coup ensuite, c'est aujourd'hui plutôt une ville thermale euh, qui, euh, a, a, avec pas mal, de, pas mal de tourisme, mais toujours avec une forte implication locale. Et ce qui se passe c'est que c'est une régie municipale. Alors le système des régies c'est qu'en gros là-bas ce n'est pas euh, Enedis euh, qui assure le, le service public de l'électricité, euh, c'est une petite régie locale. Il y a à peu près 5% euh, du territoire français qui fonctionne comme ça, euh, quant à la nationalisation euh, d'EDF et de GDF euh, après la guerre, il y a quelques régies qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont restées. Il y en a qui sont connues comme Grenoble, Strasbourg, Bordeaux. Puis il y en a des toutes petites et Prats en fait partie. Mmh. Ça c'est assez important parce que vu que c'est une régie, ils font un peu ce qu'ils veulent. Okay Alors il se présente un peu comme un contre-pouvoir. Hein. La régie vis-à-vis -vis de la mairie, tu sens qu'il y a des... Politiquement, il y a des mmh. trucs qui sont assez, euh, qui sont assez, mmh. euh, assez forts. Euh, C'est assez intéressant, la façon dont ils perçoivent le, le truc et ce qu'on appelle régulièrement le PFH, le putain de facteur humain euh, qui, qui est très très présent là-bas, mais comme partout d'ailleurs Et donc du coup, euh, ils ont euh, euh, comme ils ont beaucoup d'eau, etc ils avaient euh, traditionnellement une petite centrale hydroélectrique avec, euh, avec l'eau qui, qui descend euh, d'un lac un peu, plus, un peu plus haut et ils produisent une partie de leur électricité comme ça donc une partie qui est sur le territoire de la commune une partie qui vient bah, du réseau électrique national donc ils achètent aujourd'hui à, à des fournisseurs mmh. euh, voilà et ce qui se trouve en fait ce qui a déclenché ce projet d'autonomie euh, c'est pas idéologique en fait c'est ça qui est alors c'est intéressant d'un certain point de vue en fait c'est juste pragmatique, en fait ils ont leur coût de transport, donc d'acheminement d'électricité qui vient jusqu'à chez eux, qui a triplé en quelques années. Euh, et donc du coup ils se sont dit bah c'est trop con, ça nous coûte super cher de faire venir l'électricité de loin, euh, donc du coup... Euh, du coup, euh, bah, à, leur produit, à la produire nous-mêmes, donc euh, soyons autonomes. Donc il n'y a pas d'idéologie écologique derrière ça, simplement du pragmatisme, et quelque part pour moi euh, c'est bien, parce que si l'écologie devient juste une évidence que c'est la meilleure solution pour vivre ensemble, à la limite, euh, soit, on s'en fout quoi. Euh, et, et donc voilà, donc, euh, l'idée de départ c'est réduire leur coût d'acheminement pour produire une électricité qui, sont, euh, qui, soit, euh, qui soit moins chère. Et donc derrière autonomie énergétique, ce que Prats euh, souhaite faire, c'est se déconnecter du réseau national mais simplement pouvoir sur l'année produire autant d'énergie qu'ils en consomment. Il peut y avoir des décalages donc l'électricité peut repartir sur le réseau national ou des fois ils peuvent en importer mais ils vont essayer d'atteindre un certain un certain équilibre. Comment est-ce qu'ils vont faire ça Ils ont déjà une centrale hydroélectrique, ils veulent développer euh, des centrales photovoltaïques, ils voudraient mettre peut-être un méthaniseur pour alimenter en gaz vert euh, les véhicules publics et ça du coup c'est là où ça va ça, ça commence à devenir intéressant c'est que c'est un mouvement citoyen qui s'est créé c'est à dire que l'administrateur de la régie a euh, favorisé enfin a fait des réunions euh, publiques avec le maire ils n'ont jamais eu autant de monde et s'est créé une coopérative d'habitants une SIC, je crois euh, qui s'appelle euh, Prats ENR où Petit à petit, 10% des habitants de village, donc 100 personnes, se sont investis pour financer ensemble et échanger, préparer un, ce projet d'autonomie énergétique. 10% quand même, tu vois. Mm -hmm. euh, et donc du coup, euh, bah, ils vont installer euh, 10 centrales photovoltaïques, euh, sur, essentiellement sur des toits euh, agricoles qui sont, euh, qui sont, qui sont restés. Bah, Peut-être à terme, le méthaniseur, etc. Leur projet, c'est d'atteindre euh, cette autonomie en 2023. Et ils commencent à, atteint, à installer les, à installer les, les centrales. Euh, donc, ils vont produire leur propre, leur propre énergie localement. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est que comme la, la régie va acheter l'électricité à, euh, à, ce, à cette coopérative, mmh. et ensuite, ils vont mettre en place une tarification d'électricité qui, euh, qui va euh, favoriser l'autoconsommation, c'est-à-dire qui va faire en sorte que l'électricité soit moins chère au moment où elle est produite localement pour encourager les gens à consommer au bon moment, etc. Donc genre quand il y a du soleil, on va plutôt les encourager à mettre la machine à, la machi la machine à laver. Okay euh, voilà un peu pour l'idée euh, euh, globale. Alors c'est super intéressant de voir ce mouvement citoyen, de voir ce mouvement euh, vers l'autonomie énergétique et de voir que c'est pragmatique et local. Euh, alors, de mon humble point de vue, <rire> je, je, voilà, c'est euh, euh, il manque quand même un peu la démarche de sobriété énergétique. Donc, on est dans, une, dans un village rural, donc on n'est pas dans, non plus dans, dans l'apparente surconsommation, le gros washing, etc. Le greenwashing, le gros washing. Mmh. Le greenwashing. Mmh. Euh, euh, mais euh, ça aurait été pas mal aussi euh, s'ils si auraient pu accompagner ça d'un de, de, voilà, euh, plan peut-être d'isolation des bâtiments etc et ça on n'en a, euh, a pas parlé euh, parce qu'on est quand même dans un endroit où il fait, il fait froid l'hiver euh, voire même, voire même l'été parce qu'on est assez on est assez euh, on est, assez, euh, on est assez à altitude euh, euh, voilà il y, y, y a notamment ce, y a notamment ce, ce point là mais euh, c'est un beau projet euh, vraiment euh, vraiment intéressant là-dessus ok et du coup le... Est-ce que ça a eu un impact Enfin, euh, déjà, il y a une première raison sur euh, comment, euh, sur la coopérative euh, mm. des citoyens. Euh, euh, donc, tu as l'air de dire que c'est eux qui décident, euh, qui, qui peuvent vraiment décider euh, de, euh, de la production ou de comment est-ce qu'on va produire l'énergie, etc. Donc, la question c'est bon, -ce que, à quel point est-ce qu'ils saisissent de ces enjeux-là Et ensuite, euh, est-ce que ça a déclenché d'autres réflexions Parce que bon, là, tu as l'air de dire que non, mais est-ce que ça a déclencher d'autres réflexions euh, sur d'autres euh, axes euh, d'une autonomie locale possible Alors, moi j'ai pas assisté hein, euh, à ces réunions publiques, J'ai passé une journée, donc, euh, donc ce que je vais te dire, ça va être un ressenti, euh, mais il faudra aller voir plus en détail et, voilà, pour, pour vraiment avoir une opinion plus objective, mais bon, je, je vais te dire ce que, ce que j'en pense. En fait, ce que, ce que m'a raconté le, le gérant de la régie, David, c'est que au début, dans les réunions publiques, c'était plutôt euh, ce qu'ils appellent euh, les étrangers de la commune. Il y a une cer un certain nombre de personnes qui sont euh, des Anglais, des Danois, etc. qui se sont vachement investis. Et du coup, il y a eu une espèce de réaction où ils se sont dit euh, « non mais c'est pas possible, il euh, faut que nous aussi, les, les, les, on va dire les gens originaires du village... » Pas de commentaires, euh, mais euh, il faut qu'on s'y mette aussi, et donc du coup, voilà, ça, ça, ça, a, donné, ça a donné ça. Et il me semble que qu'effectivement, les... il y a l'administrateur de la régie qui est quand même quelqu'un d'assez charismatique, qui est quand même le porteur du projet, mais il y a quand même cette volonté de faire des réunions publiques et d'échanger, de voir ce qu'on veut monter et où est-ce qu'on va investir notre argent collectivement. Je crois qu'ils ont... Euh, c'est quand même... Euh... 30 000 euros je crois, mais je suis plus très sûr de mon chiffre, qu'ils ont réussi à récolter euh, dans, la, dans la coopérative, après ils ont des aides publiques et tout machin. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets Quand tu parles avec euh, les habitants, ils ont vraiment le souci de la préservation de leur territoire, et que ça perdure, que ça subsiste, et de euh, laisser quelque chose de beau à leurs enfants. Quoi. Ils ont conscience d'être un endroit, c'est vrai que c'est un endroit magnifique, je pourrais te montrer les photos, c'est incroyable, enfin, je... enfin, c'est hyper contemplatif et tout, c'est vraiment très beau et ils ont la souci de... le souci de préserver ça et la conscience qu'on ben, risque d'avoir des soucis euh, dans les années à venir et donc du coup ils veulent laisser quelque chose à, leur... à leurs enfants. Donc il y a cette notion là, est-ce que ça va aller vers d'autres projets Ça permet en tout cas de, de préserver euh, euh, des emplois locaux, puisque ça permet de préserver la régie municipale ça permet de, de préserver euh, une, agriculture, une agriculture locale. C'est beaucoup d'élevage, hein, si j'ai bien, si bien, si bien compris. Euh, donc il y a cette, cette notion-là. Mais, mais je pense qu'une fois que les gens tu vois, se réunissent et commencent à mettre ça en place, parce que mine de rien, ça prend du temps, ben c'est le terreau pour autre chose et d'aller euh, euh, plus loin dans la participation des, euh, des, des citoyens à la vie de la ville et à la réappropriation des communs. Ouais. Et je, Petite question technique, as dit, Donc, ils visent euh, l'autonomie énergétique pour 2023, mmh. ils ont commencé quand alors, euh, alors la centrale hydroélectrique qui existe déjà, qui fait 250 kW je crois électrique, elle est là depuis longtemps, elle est là en fait depuis les années euh, 70 je crois, mais elle était utilisé, inutilisée parce qu'elle était mal dimensionnée, on fait face à un truc euh, tu vois... Euh, les gens installent un truc, c'est souvent le truc dans les projets que je vois comme ça, parce que je travaille pas mal sur la production locale d'électricité. On installe un truc, on dimensionne, on le calcule à fond, il est là, oh, on a vachement galéré à le mettre, on est content qu'il soit là, et après on s'en occupe plus. Et ça marche pas. Et là, c'est le cas. La centrale hydroélectrique, elle a pas marché pendant plus de 20 ans, 20 ou 30 ans. T'imagines euh, Gâchis total. Et en fait, ils l'ont rénové, un peu revu pour qu'elle puisse fonctionner bien, il y a une petite dizaine d'années et ils ont commencé par là. Et après, le projet d'autonomie en tant que tel, ça fait 2-3 ans qu'ils sont dessus, d'abord dans une phase de préparation, puis réunion publique, etc. Et là, ils rentrent dans la phase de, de réalisation. Parce qu'après, tu as toute la conception, le montage du projet, et ils rajoutent par-dessus ça, il y a un petit collectif de chercheurs que je connais bien, qui est génial, qui s'appelle DAISY, qui est un collectif de, on va dire de chercheurs indépendants, très portés sur l'open source. Donc, ils partagent tout ce qu'ils font. Euh, et qui vont euh, aider les gens en essayant de leur mettre des petits boîtiers montés sur des Raspberry, Raspberry qui sont des petits ordinateurs open source euh, mais vraiment euh, fabriqués en Europe, euh, vraiment light qui permettent aux gens de un peu mieux connaître leur consommation et les aider, euh, les aider à l'adapter alors tout ce qui est bidule électronique, tout ça c'est tout ce qui est smart grid, pour bien connaître le sujet c'est euh, souvent très discutable là on est vraiment sur, on va dire, du low-tech euh, version, version informatique avec un truc très local donc il me semble que là, dans ce cas-là, ça peut, ça, peut ça peut avoir du sens. C'était ma question suivante sur effectivement à quel point ils utilisent des technologies pour mesurer ce que tu disais. Ouais. Le moment quand il y a beaucoup de soleil, euh, démarrer votre machine à laver, et du coup c'est avec ces petits... Euh, avec ces petits, donc, ordina ces petits, ces petits ordinateurs. Ouais. Ces petits ordinateurs, ces petits contrôleurs, et donc du coup ils sont en train de développer ça. Donc ils font à Prats, Daisy organise régulièrement des... Ah, tain, comment on dit ça Des séjours, enfin des... Pas des retraites, mais des, des, des séjours d'études de, et de travail, ou qui veut, c'est un collectif un peu ouvert, qui veut, si tu veux, toi, tu peux y aller. Et euh, ils font euh, ils passent un week-end là-bas, ils développent le truc, ils parlent vachement avec les habitants pour essayer de développer quelque chose qui soit adapté et euh, écologiquement euh, euh, acceptable. C'est des gens aussi qui travaillent sur euh, la résidence du web et travaillent sur... Euh, voilà, parce que si un jour on est amené à connaître un effondrement Internet, ce casse complètement la gueule et il y a des alternatives qui existent avec des versions d'Internet qui peuvent être plus locales euh, et continuer euh, à tenir et s'en servir parce que ça, ça a quand même du sens. Et ils sont un peu dans ces logiques-là, quoi, une logique Internet assez, assez décentralisée. Ok, cool. Et euh, sur euh, la, la régie municipale, mmh. euh, est-ce que euh, le fait, euh, enfin, fait qu'ils gèrent eux-mêmes eux leur réseau, hein, c'est ça ouais. Euh, c'est quoi un peu les, les atouts de ce truc-là et, euh, et quand je sais pas, à partir de quand est-ce qu'ils ont euh, ça doit faire un, un, longtemps parce que maintenant c'est autorisé depuis un certain temps d'avoir une régie. Tu connais un peu l'histoire de ça. s'ils ouais. ont suffisamment les savoir-faire, faut le faire. Ah oui. Alors ça a toujours été en fait, si tu veux, en fait si tu veux, ce modèle de régie, il existait en France avant la Seconde Guerre mondiale mmh. parce qu'on produisait l'électricité localement souvent avec euh, des petites centrales hydroélectriques euh, dans les montagnes euh, ou la petite centrale au charbon euh, local, mais il y avait beaucoup moins de besoins. Et en fait, euh, chaque village ou groupement de village avait sa régie. C'est d'ailleurs toujours le cas en Allemagne. Ça s'appelle des Stadtwerke. et c'est pas du tout le même modèle qu'en France. C'est un modèle très décentralisé où des communes, des groupements de communes, des départements ont leur régie euh, d'énergie. Et donc en France, ça, ça a été euh, euh, cassé euh, après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il fallait tout reconstruire et en 1946, on a créé la, la loi de nationalisation et du coup, on a créé EDF et GDF parce qu'il fallait tout reconstruire. Ce qui euh, pouvait euh, avoir du sens à l'époque, euh, tu vois, de, de se fédérer pour reconstruire, pour reconstruire quelque chose. à l'exception de quelques, de quelques villages dont Prats faisait partie. Donc ça a toujours été. Donc concrètement, localement, c'est eux qui assurent... Le, la, l'installation et le maintien du réseau électrique, et ils font aussi office de fournisseur d'énergie. Donc ils envoient les factures aux gens. Ils ont deux trois employés, donc il y a quelqu'un qui est au bureau, et puis ils ont deux techniciens qui vont sur le terrain pour faire les interventions techniques quand il y a besoin d'en il faire. Ils ont totalement la main sur la façon dont ils gèrent leur réseau, sur leurs investissements, sur la façon dont ils approvisionnent la région la en énergie. C'est totalement indépendant. et C'est un modèle euh, qui me semble assez intéressant, qui est, à mon avis, avec le, le... Enfin, voilà, En France on est sur un modèle qui est devenu hyper centralisé. Et, et euh, je pense que l'air du temps euh, et le côté. Enfin euh, voilà, on en parlait tout à l'heure. Euh, les solutions, elles sont locales. Hein, et ça viendra euh, pour moi euh, du local. Euh, on n'a rien. Qui de mieux que des personnes qui sont présentes dans un territoire, territoire connaissent bien ses ressources et comment, au mieux, euh, alors euh, comment utiliser un terme qui ne soit pas clim climaticide, mais les, les utiliser ou faire avec ces ressources locales, voilà, ça c'est bien, ça fait perma ça. Euh, faire avec euh, ces ressources locales pour arriver à répondre à, à, dans des, à des, besoins, des besoins, locaux dans une démarche de sobriété énergétique, quoi. Donc du coup, pour moi, ça a beaucoup de sens euh, du local. En plus, aujourd'hui, les technologies font que, voilà, on peut, on sait produire de l'énergie localement. Toutes les solutions, elles existent. Hein. Il n'y a pas de... elles existent, elles sont de moins en moins, moins, moins chères et puis en même temps il faut savoir où on veut mettre nos investissements. Donc c'est tout à fait possible, c'est juste une volonté de vouloir décentraliser ça. Et pour moi, il y a beaucoup de barrières réglementaires encore en France, mais c'est vers ça tourne, vers une relocalisation de la gestion de, de l'énergie. De, de euh, donc à mon avis, le modèle de Pratt c'est un modèle ancien, mais aussi un modèle d'avenir.